Alors, ce que j'ai le, le plus aimé dans l'intervention de Jean-Luc, c'est euh, ce côté très opérationnel. Ça résonnait parfaitement, tous les, tous les exemples résonnent parfaitement avec les enjeux de l'entreprise et, et notamment sur les cinq prochaines années euh, dans le cadre de notre business plan. C'est beaucoup d'indications euh, pratico-pratiques. Donc, on peut imaginer demain les utiliser dans notre, dans notre quotidien. Il y a de l'humour, c'est bien. Il y a de l'humour, il, il y a de la vidéo, il y a du son. Euh, ça donne la patate, quoi. Franchement, c'est très bien, et je pense que, je pense que, l'ensemble, avec une population variée d'hommes de, de travaux, de conducteurs, euh, de, de commerciaux, je pense qu'effectivement, c'est un discours qui s'adapte bien à tout le monde. Et un petit clin d'œil personnel avec avec le crédit d'impôt permet de, de l'appropriation du, du sujet. Donc euh, super, je pense que l'objectif est atteint. Pas de problème. Voilà.